les modalités de gouvernance de Michel en fait le le titre de, de, de ton dernier livre c'est le manifeste pour une véritable économie collaborative ça sonne un peu comme une revendication aujourd'hui et donc en fait est-ce que est -ce, enfin quelle raison aujourd'hui euh, au moment où on est aujourd'hui, euh, on euh, motive finalement euh, d'avoir formulé ce titre de cette manière-là, euh, puisqu'on on voit bien que ça s'inscrit dans un, dans un temps historique euh, de l'économie euh, qui est bien particulier. Oui. Donc en fait, euh, pour moi, euh, depuis 300-400 ans, euh, on est dans un système... Euh, euh, qui part un peu de l'idée de base c'est que si on est tous égoïstes, si on, on, on œuvre tous pour notre intérêt propre euh, c'est bon, bon pour tout le monde. Donc la société se fait d'une façon organique euh, autour de nos activités marchandes et, euh, et puis donc il y a l'État et la société qui essayent tant bien que mal de réguler les excès euh, de ce système. Euh, sauf qu'aujourd'hui, on est arrivé dans un double constat. Premièrement, que la terre est, est en danger, donc il y a vraiment une question de survie écologique. Et puis, il y a de telles tensions euh, sociales que tout le système politique, par exemple, en Europe et aux États-Unis, est, est soumis à des pressions énormes. Euh, donc, euh, moi, je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une société où l'économie elle-même tient déjà compte de ces externalités, donc de ces dégâts euh, donc une sorte de société prédistributive plutôt que redistributive. Euh, donc ça c'est la première raison. Et donc je vois émerger dans notre société euh, des germes justement de ces nouveaux systèmes euh, que moi j'appelle génératifs par rapport à extractifs. Donc euh, générer, générer de la, du surplus pour faire que les systèmes sociaux et écologiques fonctionnent mieux. Quand on fait de l'agriculture biologique, le sol il s'enrichit tous les ans si on fait de l'agriculture industrielle. Le sol s'appauvrit. Tous les ans, on voit bien la différence. Euh, avec Hubert, les travailleurs ils s'appauvrissent. Euh, donc, donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'il y a une, une, une économie collaborative fausse qui s'est mise en route, euh, qui emploie le langage du partage, mais qui n'est pas du tout un partage. Justement, qui est un système hyper extractif, euh, qui crée de la pauvreté, de la précarité dans la société. Et en troisième lieu, il y a une série de livres qui ont parlé du sujet, mais d'une façon insatisfaisante. Donc il y a James Rivkin avec euh, The Zero Marginal Cost Society, la société à coût marginal zéro, qui parle justement d'une économie des communs. Il y a Paul Mason, un livre qui s'appelle Post-Capitalism. Mais si on gratte un peu, on voit une critique de l'ancien, on voit une annonce du nouveau, mais c'est l'entre-deux qui, qui manque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stratégie en fait de changement. Et donc dans ce petit livre, j'ai voulu faire la chose suivante, donc, euh, le vieux système de pensée par rapport au changement social, donc on va dire la gauche historique, c'était à partir du monde du travail et de la entre travail et capital. Mais finalement, on reste dans le même système. Et quand on voit le socialisme réellement existant euh, tel qu'il a existé, c'est presque une autre forme d'agencer le travail et les capitales et donc c'est plutôt l'idée c'est de, de créer du nouveau, de, donc de créer une société qui sort de ça, et donc je, de se placer du point de vue du commun. Et donc c'est quoi le commun C'est une ressource partagée euh, qui est euh, co-construite par une communauté d'usagers et de producteurs et qui est gérée selon les normes euh, de cette communauté. Donc c'est à côté du marché, à côté de l'état redistributif et à côté de la réciprocité l'économie du don. Donc c'est un, une, une quatrième forme. Et donc euh, la mutualisation euh, et le commun, c'est essentiel aujourd'hui euh, pour différentes raisons. Et premièrement, il y a aussi une raison écologique. Donc euh, avec une mutualisation intelligente, on peut diminuer jusqu'à 80% euh, de l'empreinte humaine sur la planète, ce qui est vraiment absolument nécessaire. Alors Dans le, dans le livre, tu insistes, je trouve, beaucoup sur le... Sur l'importance qu'il y a à, à créer une forme d'indépendance des, des producteurs du commun. Oui. Euh, je, je pense que tu, tu dis, euh, par exemple, euh, que, tant que tant que les communaires ne disposeront pas de leur propre système d'auto-reproduction, oui. euh, finalement de leur force de, de, de production du commun, euh, il y aura des difficultés parce que, en fait, on sera toujours très dépendant en fait, du système économique tel qu'il existe aujourd'hui. Et... Euh, et donc tu, tu prônes un certain nombre de, de propositions pour développer euh, cette, cette alternative-là. Mais la, la question que je me, je me pose finalement, c'est est-ce que, euh, enfin, dans, dans un autre cadre idéologique, on parlerait justement du travail, d'une autre forme du travail, d'un travail collectif ou d'un travail... Euh, euh, Enfin, voilà, Si on renvoie au communisme, par exemple, hein, euh, on voit bien à quel genre d'idées de, de, ça, nous, ça nous ramène. Et du coup, euh, est-ce que tu peux nous rentrer un peu dans le détail sur quelle est la différence entre le communing et le travail C'est ça. Alors aujourd'hui, le travail, c'est un travail marchandise. Donc il y a une sorte de, de régime de valeur qui décide que certaines activités humaines ont de la valeur et sont payées. Et donc c'est essentiellement le travail... Euh, Marchandises. Donc euh, on vous paye pour travailler à condition qu'il y ait une entreprise qui peut en tirer un profit. Euh, et donc, pour donner un exemple tout simple, on va, une infirmière qui est volontaire dans une congrégation religieuse, elle ne va pas être comptée, euh, reconnue en tant que, que valeur. Une infirmière qui travaille pour un hôpital public sera euh, licenciée quand une crise économique parce qu'on croit que c'est le marché qui crée la valeur et que l'État le dépense. Et donc la seule infirmière qui est reconnue dans notre société comme créant de la valeur, c'est l'infirmière qui travaille dans une entreprise, euh, dans un, un hôpital privé. Donc c'est une dictature de la valeur, c'est une forme de valeur qui décide, par exemple, qu'une femme qui soigne ses enfants n'a aucune valeur, euh, que quelqu'un qui fait du volontariat pour nettoyer euh, du pétrole sur une plage n'a aucune valeur. Et euh, pour employer une petite euh, analogie historique, donc euh, la fin de l'Empire romain, il y a les moines, qui se retirent de la ville, qui vont vivre à la campagne, qui créent des communautés, qui disent « Stop, ici s'arrête la loi salique ou la loi romaine, ici on vit selon les règles de Saint-Benoît ou Bruno, etc. » Donc ils créent une communauté avec une souveraineté de la valeur. Et aujourd'hui le shift c'est une transition d'un régime travail-capital vers un régime contribution commun donc il y a toujours le travail dans le sens, oui, on fait des efforts pour créer des choses, sauf qu'aujourd'hui, c'est plus le travail marchandise qui prime, c'est est-ce que je contribue à un commun qui est utile à l'humanité et qui, euh, qui est génératif par rapport à la nature. Et donc, par exemple, on va développer des techniques comme les comptabilités contributives, qui sont complètement différentes que les comptabilités euh, euh, travail marchand. donc Aujourd'hui même, dans, sur un message... Euh, dans un chat, j'ai discuté avec des gens de FabLab de Bruxelles et ils disent euh, on a besoin d'une sorte de comptabilité euh, pour qu'il y ait de la justice à l'intérieur, donc il y ait une juste répartition des fruits de notre travail commun. Mais ils ne veulent pas du tout entrer dans, dans, dans le travail marchandise et créer du capital. Ils veulent faire vivre leur FabLab, euh, créer du design partagé, ils veulent solutionner des problèmes écologiques. Donc, c'est ça, ça qui, cette transition-là qui est le sujet de mon, mon bouquin. Et dans, en, enfin, tu nommes aussi euh, le, le, la relation avec le coopérativisme ou le, les coopératives, puisque ce que tu viens de, de présenter là, sur le, les Fab Labs de Bruxelles, oui. au fond, euh, le modèle coopérativiste, il propose des solutions aussi. Oui, oui sauf... Alors, est où est-ce qu'on va plus loin oui, sauf que souvent, le coopérativisme est devenu un capitalisme collectif, c'est-à-dire un, un groupe de gens qui vont s'associer, euh, et bon, ça va être démocratique, etc., mais ils vont euh, faire une compétition dans le marché, ils ont, ils ont un salaire, ils vont créer du capital coopératif, donc ils vont petit à petit s'insérer dans la société, et on voit souvent, euh, après euh, 10, 20, 30 ans, on, on remarque à peine que ce sont encore des coopératifs, euh, voire ils vont euh, franchement être démutualisés. Euh, euh, donc moi, ce n'est pas ce coopératif-là euh, qui m'intéresse, mais il y a des formes coopératives qui peuvent très bien être la façon de gérer le commun. On peut écrire des coopératives qui gèrent le commun, donc qui sont le, le mode de gestion d'un commun, mais à condition justement euh, de ne pas être dans, euh, dans cette logique euh, capitaliste. Et pour revenir à la première question, donc ce qui se passe souvent, c'est qu'évidemment, il y a du « commoning » il y a de la production du commun, mais elle sera cooptée et utilisée, et la valeur est captée par le capital. Donc aujourd'hui, il y a un capitalisme. Euh, C'est-à-dire, le capitalisme, c'était on paye des ouvriers et on, on, on essaie d'écrire un surplus. Aujourd'hui, on fait coopérer les gens, euh, Google, YouTube, on fait Facebook, on fait coopérer les gens, et on capte la valeur directe de la coopération humaine. Donc le capital aussi a déjà compris que les communs c'est très intéressant pour eux, euh, et mais donc c'est ça qu'il faut éviter, il faut, il faut éviter qu'autour des communs se, se greffe un régime extractif. Et donc euh, il, faut, il faut réfléchir quelles sont les formes qui peuvent mettre au commoner euh, de créer leur valeur, de protéger cette valeur, de la distribuer d'une façon juste, etc. Et donc, à mon avis, ce n'est pas une question euh, d'aller d'un régime avec rien que la marchandise, vers un régime avec rien que le commun. Euh, toutes les soviations ont été des formes hybrides. Donc aujourd'hui, évidemment, on est dans une forme dominante, euh, qui est le, le, le marché capitaliste. Et moi, je propose donc la notion euh, de transvestissement. Donc investissement, c'est investir du capital pour obtenir plus de capital. Transvestir, c'est utiliser le capital pour développer le commun Donc essayer de faire un co une cooptation à l'envers. Est-ce que nous, comme communeurs, dans cette société dominante, on peut créer des formes euh, de captation euh, pour le commun on, Je m'excuse, je vais encore prendre l'analogie des, des monastères. Bon, mais les monastères, c'est des gens qui promettent euh, l'abstinence et la pauvreté. Après 100 ans, en général, euh, au Moyen-Âge, ils sont toujours euh, les plus beaux et les plus riches euh, dans la région. Ils ont réussi cette captation de valeur, si on veut. Donc c'est cette... alors évidemment on n'est plus d'accord avec cette formule-là. Hein. Mmh. On... Je suis pas nostalgique par cette formule-là. C'est analogie que j'essaye d'expliquer. Donc c cette. Si, si on si on pour aller vraiment au fond sur la question du, du travail lui-même. Euh... Au fond, dans, dans, dans, parfois dans les coopératives ou dans les, okay. les Fab Labs ou les lieux de, de coproduction euh, de, de, où on partage un certain nombre de ressources, euh, la, la question qui semble être posée par les, par les militants des communs, en tout cas parce que moi je, je, je regrouperais, euh, c'est des gens qui se sentent à la fois des commoneurs ou en tout cas des, engagés oui. sur, ces, sur ce sujet-là, la question qui se pose finalement, parfois je me demande si c'est pas euh, comment est-ce que euh, à certains moments on est honneur et à d'autres moments on est travailleur Est-ce qu'il y, est qu y a une espèce d'aller-retour comme ça parce que est-ce que, tu, tu, tu donnais des exemples tout à l'heure de, euh, de l'infirmière qui, qui, euh, ou la personne qui va s'occuper de ses parents ou la personne qui, qui va faire un travail euh, volontaire, euh, qui, mais qui peut aussi exercer le même travail pour gagner sa vie d'une certaine manière, qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un espace à l'autre Est-ce que toi, la projection de, de, dans la société basée sur les communs, c'est plutôt de tendre vers un tout-commoner, ou est-ce qu'il y a une espèce d'équilibre à trouver Et quelle est la nature de cet équilibre c est, c est, euh, Je ne sais pas comment dire ça en français, euh, c'est « common-centric », que je veux dire. Donc c'est centré autour des communs, ce n'est pas uniquement le commun. Donc le fascisme, c'est le tout-États, l'inibéralisme, c'est une vision du tout-marché. Pour moi, le, le, le communisme, ça ne peut pas être euh, une vision de tout commun mais c'est euh, mettre de la mutualisation au cœur de la, de la société et euh, de l'économie. Et donc, euh, donc on est dans un monde hybride et de temps en temps on va faire du commerce et on, on est dans, dans une sphère marchande et peut-être qu'on en est travailleur à ce moment-là ou, ou marchand. Euh, à un autre moment, on est en famille euh, ou avec des amis, on va faire la réciprocité. On va donner quelque chose avec euh, l'attente que cet ami va nous nous redonner quelque chose plus tard. Et, et d'autant plus qu'il peut y avoir différentes formes de réciprocité comme tu disais tout à l'heure, oui. le don, le... le on, on voilà. A, et où on peut... On n'a pas une être. forme unique, finalement, d'échange. Et on peut être dans, euh, <coughs> citoyen dans un État et on attend de l'État une redistribution, etc. Euh, mais donc la question n'est pas seulement externe, est aussi interne, c'est-à-dire au niveau de la conscience humaine. Comment est-ce que je me définis Et on s'est défini, euh, je crois, essentiellement, comme travailleur... Ou entrepreneur pendant 200-300 ans, c'est la lutte entre le travail et le capital qui était dominant. Il y avait d'autres contradictions, hein, euh, mais enfin, c'est quand même très très important. Et donc, euh, donc la conscience était aussi centrée autour de cette lutte. Et donc, moi je propose un déplacement, et spécialement en Occident. Euh, où les travailleurs on va dire qui sont dans le physique qui produisent euh, de la matière sont de plus en plus minoritaires et être comme honneur c'est déplacer sa conscience euh, et de dire moi je suis en premier lieu un citoyen alors quand je dis citoyen je ne vais pas dire euh, citoyen dans un sens exclusif euh, avec, euh, contre les gens euh, qui habitent dans une ville mais qui ne sont pas citoyens non. pour moi citoyen tout le monde est citoyen c'est à dire on est citoyen euh, quand on, on, on est solidaire avec le territoire et avec une communauté et qu'il y a une décision politique et qu'on veut contribuer. Euh, mais donc on est un citoyen qui contribue au bien commun, à des communs. Donc c'est une forme de conscience, on va dire primaire, qui n'exclut pas les autres. Mais euh, si je suis dans le, mar dans le marché, c'est peut-être pas pour m'enrichir personnellement, c'est peut-être avec ma communauté de co-créateurs de valeurs, de trouver euh, un bien commun pour, pour toute la communauté. Euh, donc c'est ce changement-là que, que j'aimerais bien voir. C'est une part d'humanité finalement. Comment C'est une part d'humanité ce que oui, tu dis là. Oui, oui, oui disons que moi je crois que l'homme est, est, est mixte, hein, on a des, des pulsions égoïstes, on a des pulsions altruistes et beaucoup de choses entre les deux. Et euh, on est dans un système qui, qui, qui, qui prétend qu'on n'est qu'une chose, en fait, qu'on est, euh, un des, euh, comme en économie, des êtres rationnels qui poursuit nos notre, notre intérêt d'une façon rationnelle. Et, mais la réponse pour moi n'est pas de dire « non, non, c'est pas vrai, on, on est altruiste, on est, on est des êtres bons », c'est de, de voir la, nos contradictions, mais surtout de pouvoir travailler à des systèmes sociaux, qui ne sont pas univoques dans, dans, dans leur euh, incentive, de toujours nous tirer euh, vers le côté euh, individualiste, compétitif. Euh, parce que justement, maintenant, euh, après 400 ans, on voit bien que, que la Terre, elle, elle souffre. Alors, du, ça, ça m'amène à, à un autre euh, volet de, de, du livre que moi, je trouve intéressant, c'est que euh, bon, le titre euh, met l'accent sur euh, la dimension économique, mais ce n'est pas un livre d'économie. C'est un livre euh, d'économie politique, en tout cas, euh, au oui. moins. Euh, et, euh, et, et dans le, dans le livre, euh, tu développes ce, ce qui était déjà, d'ailleurs, dans... dans dans le livre précédent, bien entendu, c'est une continuité, mais là, on voit bien euh, se développer euh, le, le, les différentes briques euh, qui sont proposées comme des modalités d'articulation de la société de, dans son, sa dimension économique, mais pas que dans sa dimension économique. Mmh. Et il y a notamment euh, l'idée de, euh, par exemple, l'idée de, des associations à bénéfice social. Qui est, qui est développé. Oui. Euh, alors, tu les, tu les présentes dans le livre comme des institutions qui sont, euh, qui sont séparées de la gouvernance, euh, même de la ressource, et oui. qui soutiennent la, la, le, le, le commoning finalement, qui, qui créent crée des conditions favorables au commoning euh, et euh, qui euh, euh, tu, tu décris euh, dans le livre, par exemple, tu écris, euh, euh, ce sont les associations qui gèrent les infrastructures du commun. Euh, C'est souvent des fondations euh, qui sont d'un nouveau type et qui, euh, en fait, euh, sont le germe d'une nouvelle forme de pouvoir collectif que nous appelons l'état partenaire. Oui. Alors voilà, là, on a le... le presque la clé de voûte, d'une certaine manière, de, de, de, de, la, de, de, de la société pair-à-pair -pair basée sur les communs. Euh, je trouve que c'est une notion qui est intéressante. Je, je voudrais bien que tu, juste que tu nous la représentes pour qu'ensuite on puisse en, en parler. Oui. Donc euh, quand, on, quand on regarde cette économie du commun qui est émergente et euh, ce, que, ce qui est très intéressant donc je viens de faire une expérience de deux mois à Gand où j'ai cartographié l'économie urbaine euh, l'économie du commun euh, urbain et euh, à ma surprise euh, j'ai retrouvé les, les, les, les, la même structure sous-jacente donc ça, ça me paraît intéressant que c'est pas uniquement dans le numérique donc il y a la communauté productive il y a euh, la coalition entre donariales euh, d'économie générative et il y a ces associations que tu viens de dire. Alors, euh, donc, le changement, pour moi aussi, quand même, le dire, c'est que l'économie est toujours là, mais l'économie, c'est un moyen, c'est pas un but. Aujourd'hui, l'économie, c'est le but. Euh, il faut la croissance, etc. etc. Et on, donc, euh, le but, c'est le profit, et le reste, c'est un moyen pour faire le profit. Donc, il faut renverser la logique. Donc, on est des communeurs, mais on a besoin de vivre, et donc, on doit gérer des ressources et, et se reproduire, etc. Donc, l'économie, elle, elle reste quand même quelque chose qui existe qui est important à penser euh, et euh, donc quand on, on, on voit l'économie urbaine c'est exactement pareil donc il y a toutes les nouvelles formes économiques on va dire les projets qui sont des communautés contributives on voit qu'ils sont soutenus par des associations qu'il y a toujours des associations derrière euh, mais que c'est souvent l'État euh, qui adapte les règlements des fonctionnaires qui s'engagent euh, pour trouver des petits subsides euh, bon euh, mais alors, on va, ce que je fais dans le bouquin, c'est dire, voilà, mais on va faire exploser ça au niveau de la société entière. Donc, si ça, c'était en fait le modèle d'une société. Donc, dans cette société, on n'est pas travailleur qui rentre chez soi euh, fatigué le soir et qui peut-être va s'engager dans une association, s'il si a l'énergie et le temps. Non, on, on est citoyen et par qu'on est citoyen, on, on contribue de toute façon. Il n'y a personne sur Terre qui n'arrivent pas à contribuer euh, de mille et une façons. Donc, on, donc, de considérer que chaque être humain et contribue. Moi, je trouve que c'est l'hypothèse première. Euh, et donc, la société civile devient le cœur de la société parce qu'elle est productive de valeur, parce qu'elle crée des communs. L'économie est secondaire, elle, elle fait en sorte que les communeurs puissent vivre, que les citoyens puissent vivre, mais elle est au service de la société civile, pas l'inverse. Et finalement, l'État, ben c'est ça. L'État, c'est ce qui facilite les infrastructures du territoire, voire d'un territoire virtuel. Moi, je crois qu'on a besoin des formes étatiques non territoriales. Et donc, ce n'est pas le grand chambardement d'une société qu'on ne connaît pas encore, qui va naître après une révolution. On regarde les germes aujourd'hui, on voit que ces germes, déjà, montrent une nouvelle configuration. Parce qu'il y a toujours eu la mutualisation, le marché, euh, l'État, mais la question essentielle est ce, qu est -ce qui est dominant. Quelle est la forme dominante Et donc est-ce que les commoneurs, les citoyens, peuvent trouver des formes étatiques et des formes marchandes qui sont compatibles avec les communs et, et cette vision euh, du monde et ces besoins qu'on a aujourd'hui de ne pas détruire la terre, d'avoir des communautés florissantes Dans le, dans le livre, tu dis, tu dis que ces fondations, finalement, sont l'État partenaire. Ah, oui. Elles sont un germe. Mais la, la différence, euh, peut-être juste pour être précis, oui. c'est que même un commun, même une association commune, elle, elle est l'état de son commun. Oui. Donc un commun qui fait du dossier libre euh, ne se préoccupe peut-être pas de l'égalité des sexes ou de la diversité ou de l'inclusion ou même de l'écologie. Euh, et on est dans un territoire. Donc ce, dans ce territoire, on vit avec des gens qui sont engagés dans plusieurs communs. Et moi, je vois l'État comme le commun des communs. Donc, il fait deux choses. C'est, euh, par exemple, l'éducation, hein, faire en sorte que chacun soit éduqué, euh, faire que chacun euh, ait des garanties minimales euh, pour pouvoir survivre, etc. Et que, et que chacun puisse contribuer. Donc, euh, on appelle ça l'équipotentialité. Donc, l'État, est le garant de l'équipotentialité des citoyens à contribuer au commun. Et finalement, ça veut dire que, ce que tu, enfin, la façon dont je le comprends, tu me, tu me corriges si je me trompe, oui. c'est qu'au fond, ce que ça, ce que, ce qui, la proposition consiste à dire que les communs, dans leur capacité à produire leurs propres règles, sont une part de l'État et euh, qu'il y a donc un, un déplacement de la, de la démocratie vers euh, ces espaces-là, et, et pas seulement... Euh, enfin, qui, oui, qui, oui, oui, c'est très important. C'est de l'État au sens institutionnel du tout. Tout à fait. Donc ce qu'il faut s'imaginer, première chose, c'est qu'on vit aujourd'hui dans une démocratie relative, euh, politique, mm -hmm. mais dans le monde d'entreprise, dans le monde de l'éducation, il n'y a pas de démocratie. Donc c'est une démocratie très relative. Par définition même, les communs, parce qu'ils sont autogérés, sont les, les règles et les normes de la communauté, sont des espaces démocratiques. Donc c'est un entraînement, une pratique démocratique au-delà euh, de l'État. Donc là, on est dans la démocratie euh, tous les jours, en fait. Et donc on peut voir euh, l'État, non pas comme quelque chose qui est séparé euh, des citoyens, mais une sorte de trust, euh, ou une sorte de mé méta-association, ou méta-coopérative, et où chaque euh, euh, citoyen a un « stakeholder ». Oui. Euh, et, et C'est voilà. effectivement l'expression « stakeholder qui » me, qui me revenait, moi, à l'esprit en lisant le, le livre aussi, parce que euh, ça, ça renvoie aussi, euh, peut-être même presque euh, paradoxalement, à la question de euh, comment est-ce que euh, le « stakeholderisme » s'est développé et, et du coup à l'enjeu qui est de reconquérir l'État d'un côté. Et... Ne — pas, Ne pas laisser, euh, finalement, euh, l'État aux seules mains de l'entreprise qui a, qui a oui, été oui, oui. très présente dans, oui. dans, euh, dans le développement de cette idée de « stakeholder ».— Le problème qu'on a, c'est que bien, le néolibéralisme reprend parfois les mêmes, le même langage, mais en donne un contenu tout à fait différent. Donc quand on parle de « stakeholder », de partie prenante dans le langage dominant, en fait, c'est le privé. C'est l'État qui s'ouvre au privé. Moi, j'étais à des réunions sur la musique. Il y avait les, les majeurs de la musique. Il y avait l'Union européenne. Il n'y avait pas d'artistes il n'y avait pas de citoyens et donc c'est tout à fait biaisé. Et on a un État marchand aujourd'hui, un État qui est au service uniquement de la sphère marchande. Et ça, il faut le reconquérir. Et c'est ça qu'il faut le reconquérir, et le, ou le refonder, en fait. Ouais. Mais l'État partenaire, c'est moi, j'essaie de ne pas essentialiser, c'est-à-dire c'est ce n'est pas un jour, il y aura cet État partenaire radiant. Non, c'est dans la pratique de tous les jours, utiliser nos taxes, nos règlements, pour renforcer les communs. Peut-être qu'il y aura des grands chocs, j'en doute pas. Mais ça, ce sera un résultat organique. Moi, je crois que, bon, la révolution, c'est pas... La violence, elle vient quand il y a un blocage dans la société et que l'élite ne veut pas s'adapter. Et alors, Donc on va voir ça explose. Passe. Euh, mais euh, on sait aussi que c'est très coûteux pour la société et que c'est surtout ouais. euh, les gens d'en bas qui en souffrent okay. donc si on peut créer des germes, interconnecter les germes faire en sorte que la société civile soit le plus résilient possible pour les chocs à venir, on peut peut-être éviter euh, justement des scénarios euh, euh, de, de violence sociale Merci Michel Merci Colé